Alors, pour éclairer cette question très complexe du handicap invisible, je vous propose de faire un bond en arrière et de retourner dans les années 1848 aux États-Unis et euh, on va voir ensemble le cas assez extraordinaire de Phineas Gage, qui était un jeune homme de 25 ans, bien établi dans sa communauté, qui était marié, heureux, apprécié de tous, qui était contre-maître sur un chantier qui visait à, à réaliser les voies ferrées aux États-Unis. Et puis, euh, manque de peau, un jour, il est en train de manipuler des explosifs et une barre à mine lui transperce euh, l'œil, sort de la boîte crânienne. Et euh, Phineas Gage est... est, est, est, est parachuté dans les airs, mais ne perd pas connaissance. Donc il est transporté très rapidement chez lui, ausculté par le docteur Arlo, qui 20 ans plus tard va présenter eh bien la description de ce patient assez extraordinaire, qui se rétablit en l'espace de quelques mois, retrouve une condition physique tout à fait traditionnelle, il, a, il est à nouveau capable de marcher, de parler, de raisonner, il a juste eh bien, perdu la vision du côté de l'œil gauche, mais au niveau euh, de son apparence, rien ne s'est transformé. Et pourtant, au quotidien, Phineas Gage n'est plus Phineas Gage. En effet, sa femme le quitte, il n'arrive pas à maintenir un travail, et puis il, euh, il euh, utilise un vocabulaire grossier. Enfin bref, à travers Phineas Gage, on voit que finalement, il y a un paradoxe entre un handicap physique, qui était là juste simplement de perdre la vision de l'œil gauche et une adaptation au quotidien. Finalement, si on interroge les gens dans la rue et qu'on leur demande euh, « à quoi vous fait penser le terme handicap ?», on va avoir une représentation sociale qui va se euh, focaliser sur un handicap moteur avec le fauteuil ou bien un handicap sensoriel avec, par exemple, la canne pour la personne qui est non-voyante. Néanmoins, 80% des handicaps sont considérés comme étant des handicaps invisibles. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que ce handicap invisible, ou plutôt ces handicaps invisibles Eh bien, ce sont des handicaps qui vont résulter d'une maladie ou d'un dysfonctionnement qui va priver la personne de certaines capacités ou qui va les diminuer, qui va les limiter. Ce handicap invisible, il ne renvoie pas à une, une catégorie particulière, mais plutôt à une grande diversité de manifestations. Et finalement, le très commun, eh c'est que euh, ces handicaps invisibles ne vont pas être détectables à l'œil nu, euh, notamment par l'entourage professionnel ou euh, par l'entourage familial. Ces handicaps invisibles ne sont pas apparents, ce qui fait que l'entourage va avoir des difficultés pour décoder, pour décrypter toutes ces manifestations. Alors l'invisibilité, elle peut provenir de la personne qui est porteuse du handicap elle-même, puisqu'elle va pouvoir, euh, de manière non volontaire, hein, manifester un déni, une minimisation des troubles, voire quelquefois une euh, banalisation. Ou bien l'invisibilité, elle peut provenir aussi de l'entourage, euh, où il va y avoir une discordance entre ce que la personne qui a ce handicap va ressentir, et puis la manière dont l'extérieur va percevoir ces troubles. L'extérieur, ça peut être les collègues, les enseignants, les amis, un responsable hiérarchique. Alors, ces handicaps invisibles, ils peuvent se décliner d'un handicap cognitif, sensoriel, psychique. Ils peuvent provenir d'une maladie invalidante, d'une maladie qui est chronique ou non, d'une maladie auto-immune, d'une sclérose en plaques. Enfin, il y a une grande variabilité. Et finalement, cette hétérogénéité, euh, du fait de l'intensité des troubles, de leur fréquence ou de la durée, c'est ce qui va constituer finalement le terreau à une incompréhension de la part de l'entourage social, professionnel ou familial qui ne décrypte pas tous ces signes. Et ça peut quelquefois conduire à ce qu'on appelle des biais d'attribution causale où on va mal interpréter hein, ces, ces signaux en pensant qu'un tel fait preuve de mauvaise volonté un tel se fatigue vraiment très vite, ou un tel pourrait quand même être un peu plus attentif. Alors, Ces handicaps invisibles vont avoir un retentissement dans la vie professionnelle, académique, sociale, relationnelle et même émotionnelle. Ça peut se traduire par des difficultés dans le maintien de l'emploi, avec une fatigue chronique, des effets indésirables qui sont liés à des traitements médicamenteux, des difficultés aussi d'accès aux promotions, de poursuite du parcours universitaire, lorsqu'on a une dysgraphie ou une dyslexie, c'est extrêmement difficile, non seulement d'accéder aux outils méthodologiques, mais aussi de pouvoir restituer ses connaissances. Et le retentissement, il va aller aussi au niveau de la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de soi-même, de la capacité à pouvoir entrer en contact avec les autres et de pouvoir se sentir reconnu. Alors, Plusieurs facteurs pourraient être avancés pour euh, expliquer peut-être la peur de la stigmatisation, lever le voile hein, sur un handicap invisible. Eh bien, c'est pouvoir prêter le flanc aussi à être catégorisé comme étant handicapé. Il peut y avoir aussi une méconnaissance des dispositifs qui existent et qui sont là pour proposer, hein, eh bien, des compensations hein, par rapport aux limitations liées au handicap. Il existe par exemple à l'université de Paris un pôle handicap étudiant ou encore. Il existe, il y a une correspondante handicap pour les personnels. Je dirais pour conclure que informer et s'informer, sensibiliser, eh bien, constitue selon moi les, les outils indispensables pour permettre à tous de décrypter l'invisible. Et cette question du visible et de l'invisible, eh bien, personne d'autre ne l'a mieux traité à mon sens que Dostoïevski à travers l'idiot, dont j'aimerais vous, vous lire un passage. Le jeune homme blond au manteau suisse répondait avec une étonnante obligeance à toutes les questions de son voisin, sans paraître s'apercevoir du caractère déplacé et oiseux de certaines de ses questions. Ses yeux étaient grands et bleus, la fixité de leur expression avait quelque chose de doux et d'inquiétant, et leur étrange reflet eût révélé un épileptique à certains observateurs.